Bonjour, bonjour. Merci beaucoup, Yann, ça, c'est un bon déjeuner. Je vais faire, euh, je vais faire un, autre, un, un autre direct en journée, mais je me suis dit, comme ça c'est le matin, autant mieux que je vous donne deux, trois instructions. Donc nous accueillons nos ancêtres dans cet euh, espace. Pensez à vos grands mères vos grands-pères qui sont décédés. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit de lire ton énergie. J'ai une connaissance. Il me dit qu'il y a un, un marabout là qui le suit. Et son marabout là a toujours.. Donc, le marabout va toujours problème sur lui. Non, il m'a dit que je suis voilé jusqu'à qu'il y a des choses noires sur moi. Hey. Donc depuis cinq ans là, le père n'a rien de géré sur toi. Chaque fois qu'il fait ses papiers, ça échoue. Chaque fois qu'il y a.. Mince. Qu'il repart de ma il a dit, oh non. C'est comme si il le dribblait même en fait. Que ce n'est plus le côté si c'est maintenant le côté-là. Que non, ce n'est même plus le côté ci si, maintenant, c'est plutôt le côté là. Ah. Un jour, je dis au gars là que je ne trouve pas que c'est bizarre. Chaque jour, il y a des problèmes sur toi. Depuis cinq ans, on ne t'a jamais dit qu'il y a une bonne nouvelle. Mais dis, non, là, Il me dit non, c'est vrai. Voilà ce qu'il a découvert sur moi. Et ils sont toujours en train de retirer les choses sur vous. Il retire les choses, ça ne finit pas. Bien hum. voir les choses qu'on a retirées sur moi. Hum. Merci pour les fleurs. Mais vous avez des belles fleurs ce matin. Hein? Il a retiré les choses dans ma tête la dernière fois. On a mis ça pour que je ne réussisse pas à l'école. Ok. Il a, on avait mis ça pour que je ne réussisse pas au football. D'accord. Il a retiré cinq trucs. Pourquoi on pas sélectionné hmm? Posez-vous les bonnes questions bonjour je l'aime bien. Bon anniversaire. Que tu te réveilles cette année et que tu prennes ce qui t'appartient. Euh, le pilier pomme, il faut que je fasse un pilier plat. Il est planté, mais ah, j'ai pris le planté, que j'ai. On dit moi ça le matin, Soyez des personnes que vous ne poursuivez pas seulement les mauvaises nouvelles. Vous connaissez ce que vous cherchez. C'est pour ça que j'aime la Bible. En anglais, la Bible, c'est « the gospel »,« good news ». La Bible, ça veut dire « bonne nouvelle ». Merci beaucoup, Cathy. Merci, la reine. La Bible, quand tu traduis de l'anglais au français, ça veut dire « bonne nouvelle en ». Faites attention quand vous partez chez vous, genre de « mauvaises nouvelles. Et je vous connais. Il y en a que je prends souvent en consultation, non. Dis-moi, dis-moi. Dis-moi. Dis-moi. Hey, qui m'a fait ça? Et vous aimez, en fait, vous aimez les... Bête à vous partez regarder le films d'horreur. Partez regarder les films d'horreur. Venez pas payer les consultations chez moi. Partez regarder les films d'horreur. Ouais. Les films nigériens là. Mm -hmm. Elle m'a bloqué comment, elle m'a bloqué comment. Ah, je savais. Ça vous partez, ils vous disent les choses. Et ils ne vous donnent pas les solutions. On va voir trois voiles sur toi. Trois voiles noires. te dit les voiles que je vois là va d'abord te laver va d'abord même danser la boule avant de venir parce que ça me prépare encore pour te faire un autre jour tout diagnostic qu'on fait sur vous à la fin on a te la porte par laquelle tu vas sortir je que vous aimez ça aimez toujours chercher toutes les mauvaises nouvelles mais ça que vous faites ma page d'abord mais les mauvais fait. Ah. Non, c'est comme ça qu'ils m'ont attaché. un hum. poste au sud-ouest. On doit là des campsiennes de Dites-moi comment m'a bloqué. De mon père, non, je savais. Oui, quand elle dormait chez eux, là, elle venait comme le vampire, non, elle suçait mon cerveau, non, oui. Mm -hmm. J'ai toujours su. Elle a sucé ton cerveau depuis que tu as 10 ans. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Que le gars là, hum. chaque fois qu'il part le monsieur, souvent il appelle, je dis que toi-même, regarde la réalité des choses en face. Tu pars chez l'homme, c'est depuis presque cinq ans. Vous êtes déjà parti dans tous les trous, là où ton ton l'arrêt la grand-père de ton grand-père était. Vous êtes parti. Vous êtes allé dans les brousses, pris toutes les qualités de terre, déterré toutes les qualités de choses. Donc depuis cinq ans-là, aucun travail n'a fait qu'un de tes trucs avancés. vous oh, voyez la sauce d'arachide avec les légumes et les plantains, hmm. ok, Vélin, moi j'aime la nourriture. Faites attention aux personnes à qui vous laissez le pouvoir sur votre énergie. Il y a même les endroits que, même si on n'est pas dit, parfois ta soeur part quelque part, on commence à lui parler de, de, de toi, ça, ta soeur. Quand elle vient, elle te dit il faut faire attention, pas avec les pincettes. On m'a dit que le gars avec lequel tu es là, il va mourir. Donc, il va te prendre à la sorcellerie. Ah, euh, on m'a dit que euh, les, les, vos deux enfants vont mourir. Tu vas, tu vas concevoir, tu vas. Hey, est... Maman, le premier traitement, ça commence quand tu arrives chez le médecin d'abord. Ce qui te dit. J'ai eu une jeune fille comme ça l'autre jour. <coughs> Excusez-moi, elle arrive, je vois ce qu'il y a sur elle. Mais la jeune fille, déjà, elle l'a fait même pas le sel. Alors qu'il passe mon temps, il se la dit, lavez, vous avez le sel, lavez, vous le sel. Un se lavait pas, avec le sel. Ce qui fait qu'on arrive dans la consultation, ça bloque. Tu dis, ok. Là où tu es, tu n'aimes même pas prête pour bien écouter ce qu'elle te dit. Si elle te montre comment on t'a bloqué, elle te dit ce qu'on a fait sur toi. Et je sais que c'est ce que tu viens chercher. Je vois que tu es comme une sans, si tu aimes, c'est ça que tu aimes. Je ne te dirai pas mais je vais te dire ce que tu dois faire pour sortir du trou que tu es venu me dire que j'ai ça, j'ai ça comme problème je vais ai donné trois instructions et un traitement à la fin il me dit que non non dis-moi, que je veux savoir, dis-moi Amis, vous vous ne voulez même pas la solution à vos problèmes peut-être vous ne savez même pas tout ce que vous voulez c'est seulement les mauvaises nouvelles je vous ai dit allez lire les, les, les faits divers dans les journaux on va vous dire oui un homme s'est levé il a coupé sa femme il a coupé ses enfants après s'est suicidé allez suivre ça là-bas ça ne sera pas dans ma salle de consultation ça ne sera pas dans... non je vous dis jamais parce que quand tu vas finir après, quand elle va sortir de la consultation, hey, « Hé, hey, hé, maman, maman on m'a bloqué depuis 20 ans. Hé, hey, maman, qu'est-ce que j'ai fait? » Après, pendant ce hey, c'est ma tante, là. » La consultation, elle t'aide à quoi? Ça t'aide à quoi? Ça t'aide à quoi? Il n'y a que les gens qui ont le cœur pur qui veulent vraiment guérir, qui vont vouloir le bien. Vous n'allez jamais me voir venir parler, dit les mauvaises histoires ici. Après, ils ont fait, après, la femme là est morte, après, ses enfants sont morts, après, tout le monde est mort. Non, ce qu'elle veut vous dire qu'ils sont morts, après, on les a ressuscités. Je suis pas dans les mauvaises histoires. Alors, pour moi, là, le film se termine toujours bien, même quand elle veut mourir, après, elle veut ressusciter. Tous mes films se terminent toujours bien. connaissez, il faut bien savoir ce que vous cherchez. Et vous ne savez pas que votre esprit est tellement puissant. Tout ce que tu mets dans ton esprit, tu es en train de développer la capacité de réaliser la chose. Va mettre dans ton esprit qu'on t'a bloqué. Va bien mettre. Oui, c'est pour ça que tous les hommes qui viennent vers moi fuient. On ne t'a pas dit ce qu'il faut faire pour te marier finalement. On t'a dit comment on a bloqué ta mère, ta grand-mère. Oui, toi-même, on t'a bloqué. C'est pour ça que les quatre derniers mariages que tu avais prévus n'ont pas marché. Tu sors de là, tu dis Hé hey, Seigneur, hey, comment on peut bloquer une femme comme ça La personne ne t'a rien dit sur ce que tu vas faire pour te marier finalement. Oh, on a mis les fibromes, on a mis les trucs dans ton ventre, on a mis ceci. Personne ne va pas te dire, prends ça, tu bois, prends ça, tu fais, va faire même cinq jours de jeûne, va faire ceci. Non. Wow! wow. Ariston, j'aime les témoignages comme ça. Qu'elle dit mes choses aux allez quoi qu'elle m'a. <coughs> ma j'ai eu trop de déception côté sentimental, si bien que je n'y croyais plus. Je te suis deux mois, depuis deux mois, en priant de Dieu de m'envoyer un mari. Et il y a deux mois, un monsieur est derrière moi. Il m'a demandé un mariage. une bague de fiançailles. <rire> ah, tu dis que c'est tôt. Ah, c'est une vidéo. Tu vois, déjà des personnes que vous aimez, qu'on fasse six ans. Du coup, j'avais lui-même euh, 200, 3000 fois. Quelqu'un veut t'épouser avant de faire les enfants avec toi, tu dis que ce piège. Hein Ariston? Hum. Tu pries, Seigneur, envoie-moi l'homme. C'est comme le monsieur qui était sur le. qui allait se noyer là. Seigneur, aide-moi. On envoie un homme avec la pirogue. Non, non, non. Je dis que Dieu, Dieu, Dieu doit m'aider. Seigneur, aide-moi. L'hélicoptère vient. Donne la main, monsieur. Je dis que Dieu m'aide. Et vous allez voir qu'en ligne, il y a les gens qui nourrissent les mauvaises histoires dans vous. C'est comme si la personne n'en a jamais une bonne histoire. Ah oui, maman, la femme est arrivée en Europe, elle l'a bloqué. Dans la nuit, quand elle dormait, elle venait dans leur chambre. Elle prenait leur cerveau. Elle voulait leurs étoiles. Après son serpent sauté. Après son... Il est de que... Tu connais ça, ça te fait quoi? Hein? Et... Voilà quelqu'un qui a prié, elle dit que Dieu donne le mari. Le mari vient, elle dit qu'elle ne sait pas. Elle dit qu'elle croit qu'elle n'a pas bien prié. Prie encore pendant six mois, alors, ma fille. Je veux tu te dise que quoi. Et la majorité du temps, ce qui gâtait vos propres bénédictions, c'était vos pensées. Tu restais comme ça, ça donnait bien. Dès que tu le présentes, quand tu une certaine case de personnes, tes amis ou bien certains membres de ta famille-là, « Hum, tu es sûr L'homme c'est là, tu es sûr qu'il ne va pas abuser de toi hum. ?»« les hommes du village, là, on m'a dit qu'ils ne sont, sont pas bien. »« Tu n'avais jamais goûté de ton nom. »« Et ça se passait bien. »« À partir du jour-là, dès que tu le regardes, il fait un geste un peu. »« Tu dis, hum, on dit que les gens de ton village là, font comme ça. »« Après, tu lui dis, oui, tu vas faire comme les gens de ton village. »« Oui, les barandais sont toujours comme ça. » Oui. C'est une pensée qu'on avait déposer dans ta tête. Mais comme tu n'avais pas confiance en toi, tu n'avais pas confiance qu'un homme peut venir, il t'aime aussi comme ça. Jusqu'à ça se passe bien comme ça, pour rien. J'ai oublié le nombre, le nombre de fois que tu laves le pipi et le sel. Goûte ton corps. Moi, je suis salé. Mon corps est salé là. Il y a ça, ça fait pas partie de mon sujet. Je vais même pas parler. Je n'aime pas quand mes papiers trop dans les sujets. Dans les mots de tête. Ce que je veux vous dire en fait, c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivé déjà à un niveau. Si tu me suis depuis deux mois, je te l'avais le sait depuis deux mois. Il y a beaucoup de choses que tu as déjà changé dans ta vie sans savoir. Beaucoup. Tu as déjà enlevé les malédictions. Tu as déjà enlevé beaucoup de choses. La prochaine fois que quelqu'un va venir te dire Ah. Tu es bloqué, yeah. Personne te Regarde comme ça là. Je vois cinq boules noires sur toi. Regarde le ça, comme ça là. Parce que quand quelqu'un te dit quelque chose qui est vrai avec ton corps, ton esprit, le Saint Esprit te dit c'est ça. À quoi non non, à non. Par contre quand la personne dit ça, ça te fait peur, tu as l'esprit de peur qui vient sur toi. Oui, C'est une boule noire. Oui. Un homme ne va jamais t'épouser. On t'a mis quelque part qu'un homme ne peut même pas te regarder. Oui. Faites attention. Hey, maman. Hey. Parfois le diable n'a pas besoin de choses cassées sur toi. Hein. Il envoie sa une petite personne comme ça. Il y a un petit truc comme ça. là, Ça reste dans ton esprit. Bam. Tu vois là toi-même maintenant. Voilà dans la journée. Je donne les prières, je dis prier, je n'ai, je n'ai, on je on prie, on déclare. Je reçois mes papiers, je reçois mon mari. Deux semaines plus tard, un homme vient et dit Maman, tu me plais, je veux qu'on vive ensemble, je veux qu'on se marie. Tu oublies que tu as prié pour ça, ça fait deux semaines. Et comme tu t'es habitué à ce que tu pries, Dieu ne te répond pas. Et comme je dis ici chaque jour que Dieu va te répondre, tu dis elle parle seulement. Dieu répond où Dieu répond. Et Dieu ne fait pas six ans. Dieu, ça, ça, son truc, c'est de. ça prend le TGV. Le TGV n'est même pas rapide. Ça prend la, la fusée. Et si tu as décidé que tu seras heureuse, tu seras heureuse. Vous ne connaissez pas quelle prière maintenant pour faire que votre mariage marche. Je vous ai pas encore conseillé quoi sur la page ici. Quels sont les rites de sorcellerie que tu ne connais pas? Comme on dit qu'on s'appelle les sorciers là, oui. Qu'est-ce que tu ne connais pas jusqu'à ce que tu dis que toi là, tu vas que m'aimer? Tu as dit que tu m'aimes, non? You go love me. By fire, by force. Tu as préparé le terrain comme ça. Là. Comme OK, vous avez prévu. Tu as accepté le mariage. Tu rentres dans une prix de 7 jours, 7 jours comme ça là. Jeûne, prière, tu attaches les choses. Que toute personne qui va vouloir venir. Non, Tu enlèves. Maman, le mariage se passe comme ça. l'argent même qui attendait pour faire la cérémonie, ça vient même avant. Il dit que, mais pourquoi est-ce qu'on attendre même quatre mois avant de se marier Marions-nous le mois prochain. Tu prépares les belles-mères. Faya, Faya, La belle-mère te voit tombe amoureuse de toi. Avant, là, tes choses ne marchaient pas parce que tu ne connaissais pas. Tu dis seulement, elle langues comme ça. C'est les offrandes que vous n'avez pas prêts à faire. C'est les dîmes que vous n'êtes pas prêts à payer. En payant tu parles. C'est le lavage que vous ne connaissez pas faire. C'est l'élévation que vous ne connaissez pas faire. Allez vous un, un, un. Et, et ne pas. ne sait pas. Un, un. Ok. Allez être idiote. Vous avez compris non? Quittez-moi sur ma page d'abord. Dès qu'on voit une femme son mariage marche, vous pensez que la femme l'adore. Eh, hey, ton mari t'aime. Maman. Tu as la chance. La, la quoi? Tu as la chance. Hein? Elle n'a pas la chance. Elle travaille. Bête que vous êtes là. Ceux qui ne sont pas bêtes ne seront pas offensés. <rire> Pour remercier les ancêtres tu peux aller faire un dans ton village il y a pas qu'ils sont généralement enterrés non bon et à parler avant d'accepter que quelqu'un vient vous dire n'importe quoi sur vous. vous connaissez même si ta personne t'arrête en route il commence à dire que hum. parce que parfois ils vont dire oh tu suis une femme là que elle met des trucs dans votre tête. Non. Si tu m'as suivi, un mois, deux mois, trois mois, tu as vu comment tes choses ont commencé à marcher. Et que tu suivais les gens-là depuis 20 ans, pour toi, ça ne marchait pas. Ils pense que le, le les cas est là, tu dois voir. C'est un signe pour toi. Voilà, les, les signes te parlent. Parce que souvent, vous faites comme ça. Hein? Non, non, non, non. les signes doivent te parler. Ça fait cinq ans, l'homme, s'est si me consulte. Justement regardez les vidéos, si j'ai fait le sel seulement, voilà comment deux choses ont été changées dans ma vie. Je fais, je parle, je prie, je dis. Voilà comment ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Et ça que vous ne partagez pas vos témoignages ici-là. C'est plus sur TikTok. Hier, y alors sur TikTok, les gens m'ont donné un témoignage jusqu'à... Sel pipi. Parce que vous là, souvent vous gardez, ça, gardez, mangez vos, vos témoignages, vous avez compris donc. Parce que vous ne voulez pas que les gens sachent que ce que je dis est vrai. Non, moi si, si je dis les gens vont savoir, non, moi je n'avais pas dit... Si, si j'ai dit, les gens vont connaître que ce qu'elle dit, c'est ça. Et les clients vont encore venir. En fait, c'est ça le mauvais code du noir. Ne <rire> vous inquiétez pas. Mes clients, sont, ils vont toujours venir. Vous avez compris Parce que ce que j'ai dit, ça marche. Il dit Waka. Bonjour, la reine Biabi. Comment vont les enfants Ils ont bien commencé l'école. Ange, voilà le numéro sur la page. Contacte le numéro pour la consultation. Tu as compris, Ange Bon, bonne journée. Je vais faire une autre vidéo en journée. Voilà, grâce à la grâce de Dieu.